Donc, ça, il est équipé, il va brancher donc son, son airbag sur sa moto, et puis euh, il va aller faire le plein d'essence, et il va oublier de débrancher. Parce qu il qu'il est un peu con. Donc, il va sortir de sa moto. Tu sais de quoi tu parles Ouais, bah, ça m'est déjà arrivé. Il va, il va sortir de sa moto, mais non, ça va pas déclencher. Hein. Il va s'apercevoir qu'il est tenu quand même donc il va penser à débrancher son truc Ce moto, voilà. le seul cas où il déclencherait l'airbag sans vouloir c'est s'il oublie de mettre sa béquille et qu'il fait tomber sa moto par terre là le poids euh, de la moto va suffire pour déclencher bon. mais il faut 30 à 35 kg de pression pour arriver à déclencher un airbag après avoir fait son plat, il va reprendre sa moto et puis là ben, c'est l'accident c'est l'accident, euh, l'accident bête donc euh, il va falloir que tu résistes un peu parce que il faut un... je vais tirer franchement et à ce moment-là, le liche va se tendre et la balle va se déclencher. Il y a un Et donc vous voyez, en fait, le système lui a immobilisé le cou avec le casque et s'est déplié pour lui protéger ici la colonne vertébrale le 6 on va avoir une deuxième illustration et également le côté et l'avant alors en fait ça se dégonfle tout doucement ouais. ça, ça ouais. met 3 à 4 minutes à se dégonfler. pour celui-là, pour le vôtre, vous nous direz. le direz bon. le les airbags de ce type-là sont réutilisables après être réavorcés correctement donc suivant Bérine, je connais pas la, la procédure, celui-là il faut le replier et remettre une cartouche Attends parce qu'il y, y a le caméraman qui est pas là hey. Attention tu vas t'envoyer en l'air C'est bon on l'arbre pas au-dessus Ça tourne 1, 2, 3 Sinon on l'entend bien C'est le je ne me souvenais pas qu'il descendait comme ça. Et en vrai, pour le remettre en service, ça prend combien de temps Du coup, pour chez Bering, mais la remise en service, c'est combien de temps Pas le délai pour le redonner, hein. Un technicien 5 s'occupe de ça, il passe combien de temps, lui Alors, là, ce qu'on va faire, c'est quand on va reconditionner. Nous, comme on n'a pas l'identité de l'accident, on ne sait pas ce qui s'est passé. On va tout checker. On va défaire l'air l'airbag, on va regarder... Il n'y a pas des pièces qui est morts. Voilà. Nous on va vérifier et on reconditionne que ce qui est reconditionnable. Et là la remise en service de celui-là qui est juste pour le test, du coup c'est combien de temps euh, Là en on... 10 minutes, de la main gauche. Allez